Oui bonjour madame Bonsoir monsieur oui. euh, Je cherche l'hôpital qui est dans la zone L'hôpital, quel hôpital Qu que L'hôpital des majeurs L'hôpital des majeurs oh, C'est à côté, c'est En fait, vous faites tout droit Vous connaissez la dame qui va l'eau oui. Vous rentrez tout droit dans l'avant a un vont à droite, vous rentrez tout droit à droite Et Vous faites tout droit, en même temps vous faites à gauche Vous rentrez à gauche, en même temps vous faites comme ça Et elles vont à votre à, à, à gauche, comme ça, vous rentrez dans la vente tout droit. Il y a un dame qui vend pour miroir. Vous rentrez dans la vente, vous demandez. C'est juste à vous. C'est quoi, monsieur? C'est monsieur? Oui, mais je n'ai rien compris de ce que vous m'avez indiqué. Maintenant, si vous pouvez m'amener là-bas, ça me ferait vraiment plaisir. S'il vous plaît, c'est quoi? Je ressemble à quelqu'un qui peut faire quelque chose gratuitement. de ah, L'argent, oui. combien? Oui. Je ressemble à quelqu'un qui peut prendre vrai Monsieur, s'il vous plaît, venez, venez. Ok, je vous donne 50 000. 50 000. Je fais ça à cause de Dieu, hein. Merci. Hein? À condition que je prends le volant. Vous avez votre famille. Mais si ça ne vous intéresse pas, moi, je suis mauvais. S'il vous plaît, monsieur, venez, venez, c'est bon, c'est bon, venez. J'espère que vous avez l'argent, hein. oui. Madame, vous êtes mariée Oui. Vous avez des enfants Oui. Moi je suis célibataire. Eh, hein? <rire> lui c'est mon ami. Soda Sodon Soda Soda Mon frère Sonda, c'est bon Ça va chez toi Oh ça va très bien, je suis là. Hey De quand tu as été voiture c'est pour mango c'est pour go, je vais la déposer, elle est venue chez moi, bonsoir elle est venue chez moi à la maison, on a resté ensemble, je vais la déposer, ça oh, c'est bien, tu non, vois, comment? si tu as une go qui a voiture maintenant, donc je peux prendre mon argent, Moi je vais te payer après, ouais, non, moi je prends mon argent, si tu as, tu as une copine qui a voiture, alors moi je prends mon argent en même temps, là je te paye 50 000 dedans, après je te rembourse, je te rembourse le reste, 50 000, 50 000 à l'heure, là c'est bien, donne-moi les 50 000. Non, tu t'as changé et, maintenant. Et tu conduis. Waouh. C'est trop bien. Mmh. Bon, tu as les 50 Tu Oui. Je te paye le reste après. Hey, tu sais, c'est la chance. Hein. Ouais, je ne voulais même pas sortir maintenant. Je m'adore. Alors, bon vent. Je m'adore tout à l'heure. Au revoir. Tout à l'heure. Tu dois même faire selfie, même. Tu vois, tu dois me passer ton téléphone, je vais vous faire cette fille. Ah, Yo, les gars. C'est ma nouvelle voiture, hein. Je suis à ma go. Yo. Voilà, vous pouvez... Qu'est-ce que si vous faites comme ça Je vous ai dit que je suis pressé. Qu'est-ce que si vous faites comme ça je vais à l'hôpital, je vais quelque part, je vais vous aider ai, ai, ai, ai de m'amener. Maintenant, vous, vous, vous êtes en train de faire quoi comme ça Je vais mm -hmm. vous aider de m'amener quelque part, non Moi, je suis pressé. Yo les gars, il doit couper quoi C'est C'est comme pas ça, du elle chose, est... C'est comme ça, elle est. Ah là mais... mon iPhone qui sonne. Wow. mais gars, il midi. Allo? Ouais. Allo, Cloudaou, ouais. Allo, Béria. Robert, Cloudaou. Cloudaou, Robert. Ah, je veux chap chap chap chap Je veux tout de suite. Voilà. Je vais devoir m'excuser. Je dois vous laisser. Je vais pour. Il y a avec mon Cloudaou. Tu m'as déjà amené là-bas. Je vais aller regarder, écoute là il dans la déjà Monsieur. pas moi, Je pas moi, Je ne Je ne sais pas moi, Je Je